Ah. Comme ça, de plus de là, moi bien je bien suis bien. non mais c'est comme ça le cinéma. Faut, faut toujours lancer la machine Donc, ah, oui. moi je suis Pierre. Moi je... parce que c'est pour ça qu'on répète tu vois. En fait on répète pour que, que l'éclairage l'éclairage non c'est très intéressant le cinéma. On répète non pas pour que les comédiens jouent mais pour que la machine fonctionne. Donc, moi je suis Pierre. Moi je... on va changer les lumières je trouve. Que ah d'accord. Ah d'accord. <rire> Donc, moi, je suis Pierre, Pierre, Pierre ouais, moi, je suis Pierre. Non, non, attends, attends, il y a un de lumière. Je m'en fous, cha... il a <rire> changé de lumière, non, je m'en fous qu'il y de lumière. Il a le droit de changer de lumière, je m'en fous. Donc, moi, je suis Pierre, et suite à des remarques très intéressantes de Roger, qui peut-être se... mais tu veux, changer de lumière, Mais, moi, je suis Pierre, et ça n'a aucune importance. Enfin, comme dit Roger, voilà, je suis le délégué, non pas l'International.2, parce que c'est une grave erreur théorique que j'ai... Fondé, Je suis le délégué de l'Inter.2. Je suis aussi le membre fondateur du Gage, groupe anarchiste juif expérimental. Je suis aussi le membre du, du groupe Zalea, c'est moi. Bon, ça c'est une certitude. Et naturellement des films du crime des châtiments. Voilà, je pense que je me suis présenté. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter Tu voulais te présenter, Bernard Alors, Je ne ouais, sais pas, tu le Bernard. Faire ouais. jours, tu peux faire un tour euh, Je sais pas. Ah bah dit, non, non, non, non, chacun bon. se présente ce qu'on en vit. Je n'ai pas imposé. Bon, je suis l'éclairageiste. Est-ce euh, que <rire> quelqu'un d'autre veut se présenter Alors, Non, moi, Stéphane. Je suis membre de l'International.0. Ah. Oui, ah, d'accord. Et euh, je suis ex-membre de Zalia Télé. Ah bon euh, Non, Zalia, c'est moi. Ah oui, oui. oui. Et donc, membre viré de Zalea, c'est moi. Et aussi de la diffusion du CJC Et, ah oui, oui, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, bon, c'était Zalea, c'est moi, ok. Et, ah oui, le gage, oui. Non, le gage, j'ai jamais pu entrer, le gage. Ah non, on n'est pas en train tout le monde n'en fait pas. Voilà. La qualité de jeu juif, il suffit de décréter qu'on est juif ou on y est. Mais comme je ne voulais pas être manipulé par des trotskistes et des gens un peu... Parfois j'ai des, des rapports conflictuels, j'ai la possibilité, moi, en tant que juif, de décréter qu'il n'est plus juif. <rire> mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, c'est ça qui est très intéressant. Enfin, mais peut-être qu'on qu s'égare, c'est pas le but de la soirée, là, Barbara, je ne sais pas. Bah, le problème, c'est qu'il qui déclare, déclare que l'autre n'est pas. C'est ouais. ça okay. le problème. Bon, quelqu'un d'autre doit se présenter Marc non Roger, non, Roger Non, Roger, c'est pas la peine de non. Euh, mais, euh, non, David oh, ben, Les gens, ils ont quand même googlé. Hein. Bernard, bien. non. Oui. Euh, oui. Jeanne. Ah, présenter c'est ton ami, hein. Bon, Madame, non. Il oui. y a quelqu'un Les derrière Les coussins. Les coussins. Oui, personne, mais euh, je peux aussi déclarer que tu es Pierre ou que tu n'es pas Pierre. Oui, oui, oui. oui, hein? oui, oui. C'est pas grave. Non, non, mais j'ai une... Oui, qu'on ne construise pas trop d'églises, Voilà. Bon, bah on peut, on peut y aller. aïe ah, il dit Camille. Non, c'est celle qui a disparu. Non, non plus là. Tu voulais te présenter ou... Non. Bon. Vous avez bon. fini comment la Elle s'appelle Camille, oui. Non. Camille, Camille. Voilà. Oui, je m'appelle Camille. Camille, Camille. Non, Camille. Mais je pensais que c'était Camille, Camille. Moi. Non, je m'appelle Camille. Bon, d'accord. Mais pour, le, le, le, le, pour le, le nom film ça serait mieux que je sois Le Camille. personnage s'appelle Camille, Camille Oui. Oui, c'est ça. c'est plus simple, parce que sinon, Camille, euh, je m'en sors pas, quoi. Ouais, je comprends. Non parce qu'avant, euh, ça, ça, ça devait être bébé mais c'était plus, plus possible. Claude, Camille, non parce que bébé c'est pas possible. Non moi je oui après le personnage je crois qu'il s'appelait Cécé. Non il s'appelle Cécé, mais c'est Camille Camille parce que alors, en fait. Et AA c'est à dire quoi? Parce qu'avant c'était bébé bébé mais comme j'ai été menacée de mort ça peut plus être bébé bébé. Et AA c'est quoi? Bah je pensais que c'était la c'était un peu euh, un peu ah, idiot ouais. comme ça quoi il y avait AA CC et bébé qui n'est plus là malheureusement mais qui est quand même là parce que c'est elle qui a créer dispositif, mais elle ne peut pas être là puisqu'elle me menaçait de qu'on vienne le casser. Qu'on vienne non non pas du tout. Non notre bébé. J'ai pas de bébé en commun. Les bébés sont avec les mères. Dieu m'en garde. Les bébés sont avec les mères, heureusement. Voilà. Parce qu'après, si les bébés étaient notre bébé. Je... Bon, je crois qu'on s'égare, mais encore que... Bon. Donc voilà, alors tu, tu, tu vas annoncer, là Ah non, tu l'as fait, là Ah ça tombe déjà, bon d'accord. Ah, ronde, ah ça tombe bien, d'accord. Alors voilà, alors on y va. alors... Euh... L'état de notre urgence. Continuité dialoguée. Épisode 1. Une voix. La SNCF vous rappelle que nous vous invitons à ne pas laisser sans surveillance vos bagages. Je suis pas venu avant hier matin. Excuse-moi, excuse-moi. Je ne suis pas venu hier matin. Excuse-moi, je ne suis pas venu avant hier matin. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, excuse-moi. Excuse Excuse ah ah. Pose la valise. Je ne voulais pas venir hier soir. Je n'ai pas fait exprès de ne pas avoir pu venir avant hier matin. Je ne voulais pas venir hier soir. Je n'ai pas fait exprès de pas venir hier matin. À en matin. Anglais, please, attention, please attention Terrorisme. Please attention terrorisme je voulais venir avant hier matin, mais en fait, j'étais incapable d'en venir hier soir. Je voulais venir hier matin, mais en fait, j'étais incapable de venir hier soir. Voix italienne. Attenzione. Attenzione. Ah ah! Donne un coup de pied dans la valise. La valise. La valise. La valise. La valise. Prague. Prague 68. Prague 68. 68, le son du chenille des chars soviétiques remontant les rues de Prague, US Gourmand, Bouskaya d'Amoy. Bouskaya d'Amoy. DAMOY. DAMOY. DAMOY. Voix russe. Terroriskaya. Ah C'est Non, c'est mieux, je peux C'est toi. Je veux partir là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, tout de suite, je veux partir. Ah, à bord d'une femme, cessée, assise sur un tabouret en toile, accolée à une table, pique-nique en toile. Tu ne t'aimes pas, parce que tu n'aimes pas, moi je t'aime pas parce CC. que je t'aime je t'aime je je t'aime je t'aime je t'aime m m M. je suis belle belle belle belle, belle. et toi, toi tu es beau beau beau beau, beau beau beau beau quelle heure il est quelle heure est-il cc a cc a cc je suis cc a ah. et toi cc a ah. tu es a ah, ah. ah. 4g non c'est non 4g cc C.C. une femme de sexe féminin et A.A. un homme de sexe masculin. C.C. A. C.C. Uh, uh, Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. Je t'avais dit que je te téléphonerais sur Facebook, Amstramgram. Télégram, bon, je suis C.C. la femme idéalisée et toi, tu es A.A. Et tu es... Excuse-moi, je t'ai pas A.A. Ah, ah, qui est, comme tous ces crétins petits bourgeois, a peur, peur de la CAF, peur de l'attentat SNCF, RER, peur de leur maman, et pour qui la prison représente le châtiment de leurs peines imaginaires. Je ne suis pas un auteur de web feuilleton collectif désintéressé, je suis A.A. La bouche de CC s'approche de la bouche de A. Ah, A. Ah, ah. ah, ah. Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné. Excuse-moi, je t'ai pas téléphoné, je t'avais dit je te téléphonerais sûr, sure, je ne t'ai pas téléphoné. Excuse-moi, je ne t'ai pas téléphoné. Fin du premier épisode. Euh, du feuilleton web CC et AA acte cinématographique euh, désintéressé diffusé sur le site sous soutenait financièrement, financièrement l'acte la collectif, collectif web feuilleton CC et AA désintéressé diffusé sur le site www Oh, oh, o -so oui. yes. bon, Alors, il faudrait chercher euh, une caisse. Ah, c'est maintenant alors... Non, c'est après les films. Après les films Non Oui. Si, tous, si, si, si, euh, on oui. est lancé sur euh, de l'image. On Bon, alors, qui, qui veut être On applaudit Ah, vous voulez qu'on applaudisse On va accepter Je vous remercie de votre qui a applaudi, le dernier qui a applaudi euh, prend un gros risque. Enfin, je, je crois que d'une heure historique, tout le monde peut témoigner de ce qui se passait pour le dernier qui applaudissait. Le premier qui a arrêté d'applaudir, mais je m'en un petit peu. Le premier qui a arrêté d'applaudir a pr prenait un gros risque. Donc je pense qu'il vaut mieux recommencer à applaudir. pas <rires> ah, mieux pas applaudir, du, <rires> du <Alors, rires> <tu es rires> coup. Ce... Alors, si tu n'y oui, pas, pas, tu es Hors le... système. Et ça va Ah, bah non. Ça Pourquoi non C'est des les gens qui veulent devant puis ça, tiens. Ah, Ils sont ah bah. du Front National. <rire> ah, bon Bah oui. On fait un débat Non, on applaudit. <rire> Voilà, ben oui, bon. si vous voulez, je peux traduire la fin. Oui, ah ben, C'était de dire qu'on peut participer à cette création collective proposée par AA, CC et tous les autres pour produire le film ensemble en générant une cagnotte sur Ulule. C'est ça Ulule. Ulule. Ulule, et Ulule. Et nous sommes en Ululothérapie. Voilà. C'est-à-dire, nous nous demandons de l'argent mutuellement. Nous traversons l'existence dans les affres de la production et cinématographique en l'occurrence. Donc grâce aux distorsions temporelles proposées par euh, Pierre, nous pouvons participer. Enfin, nous devons peut-être. Nous devons d'ailleurs, ouais. pour ça j'ai amené un panier, ouais. si vous voulez participer aujourd'hui. Et des enveloppes si vous voulez cacher voilà. votre participation. Et vous, aussi aussi sur le site. et vous pouvez aussi avoir un livre comme à ça. Un texte. Il y en a plusieurs, il y a des, des choses d'une page, voilà, une soirée, des choses plus longues, il y a le feuilleton que j'ai vu très gentil, je ne suis pas un terroriste, mais il y, y a un peu de C'est voilà. que Donc. si on participe. Voilà. Mmh. Donc euh, le premier pas de participation, moi j'avais décidé que ce serait 50 euros, oui. Ah, oui. Mais, euh, mais Pierre m'a dit que c'était trop. <rire> ah, non, non, Vous non, non, pouvez mettre 25, que... mais euh, je trouve que ce n'est pas assez. <rire> Donc normalement, à partir de 50 euros, <rire> on se débrouille. <déclenche. rire> voilà. Et euh, il y en a certains qui mettent 5 000. Hein. Comment tu as, as fixé les, euh... montants. Montants, les montants, barèmes, échelles, bah, parce que je me suis dit, euh... Si je demandais 5 000, c'était beaucoup trop. ouais Et donc, comme je trouve que pour pouvoir mettre en œuvre une création, il faut absolument qu'il y ait du 5. Parce ouais. que c'est le chiffre ah, du ah, champ morphique. Que 55, ça allait probablement être déstabilisant. 15, c'est vraiment pas assez, c'est le prix du buffet. Et 5, c'est ridicule. Donc, euh, si on met 5, il ne faut pas exclure donc, euh, des participations. Donc, des participations. Euh, donc, ah non, donc, on m'a dit 1, on met 1, on, on met ce qu'on veut. Ouais. Mais ouais. moi, je demande 50. Non, mais tout, en fait, tu es contre le système du lutte. Non, pourquoi Ouais, que moi le je système, suis le système du pour ça que le système du système du j'avais le prix qu'il qu a fait Hulu, là, donc par si rapport plait, au, au prix qu'il a fixé sur Houloul, par exemple toi t'en fixes d'autres c'est ça ah non non je propose de mettre 50. après vous pouvez mettre 50 centimes un ah, euro cinq ben mille voilà, euros mais qui n'a rien à voir avec Houloul, le comité. voilà ça, ça, en fait, ça... ça passe par ta galerie manière... en fait ça passe pas par ma galerie ça passe par ma galerie non non non le système c'est simplement que j'ai proposé qu un pas de participation élevé parce que sinon Pierre il le fait pas mais si ceux qui sont déjà là ils ont déjà participé ah bah ils sont déjà dedans ils sont déjà dans la boucle et Pierre m'avait demandé de proposer moi j'ai c'est anonyme ah donc c'est pas du tout ce que tu as dit tout à l'heure où on disait combien on donnait en fait. On, vois, a, obligé gens dire dire, on a obligé de question. Il me semble que, que tout à l'heure t'as dit qu'il fallait donner forcément non. un minimum de sort. Elle a dit qu'il y, qu ouais. qu y avait des enveloppes. Elle a dit que c'était des enveloppes. En tout cas, le but du jeu, c'est de faire une cagnotte. C'est un peu secondaire, Pierre Carr va donner son lot. Oui, t'en es très fier d'ailleurs. Alors explique-moi pourquoi tu m'as téléphoné pour me dire qu'il fallait mettre Pierre Karl ou pas. Est-ce que tu considères que Pierre Carl est si important que ça au point de devoir le préciser Parce que je pense que c'est plus intéressant Pierre Carl, par exemple. Mais je ne sais pas. le fait de dire que ouais. Pierre Karl a mis 100, ça serait quelque chose qui donnerait envie de mettre de l'argent, oui. sachant les derniers. Oui. Films de je ne sais Carles. pas parce que j'ai des graves différents euh, politiques avec Pierre Carl, puisque je lui ai accusé dans ses nombreux films dans lesquels j'ai un oui. oui. de le faire intervenir pour ridiculiser tout ce qui était mouvement libertaire, non productiviste et non euh, fondé sur l'expansion. Donc je lui dis, tu ne m'as pas manipulé, mais voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec tes films. Alors, après, il m'a renvoyé un mot très intéressant, où il me disait, j'ai compris ce que tu veux faire, tu veux que ce film que tu proposes d'état d'urgence, soit un film sans poste de commandement, avec une assemblée générale des contribuables qui décidera, comme on a fait un peu ce soir, ce qui sera filmé ou ce qui ne sera pas filmé, et il ajoute... C'est irresponsable, l'ANC, non pas l'ANC, le, les FARC en Amérique latine ont un vrai combat euh, de lutte et sont plus efficaces. Tu es complètement débile de proposer des structures sans lutte, sans commandement, c'est utopique et crétin et dangereux. Pourquoi c'est dangereux Alors à ça, j'ai répondu exactement ce que tu me dis, les bras m'ont tombé. Je ne pensais pas que les FARC étaient une organisation révolutionnaire, euh, ni euh, de répartition des richesses. Je pensais qu'ils voulaient juste répartir la coke qu'ils qu qu se revendent entre eux ou avec d'autres groupes euh, latino paramilitaires extrêmes. Et en fait, on en est resté là, et trois jours après, il m'a donc envoyé euh, une contribution sur Ouloulay. Alors la question, euh, je ne sais pas, parce que pour moi, euh, c'est politique de faire ça, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais de, de cet acte politique est-ce que je le dis? Est-ce que j'en parle? Tu lui demandes un de te liker. Oui, justement, mais parce que Bernard a posé la question. C'est ça de... que j'appelle être en interaction. Non, pas de de faire un lien de, de sa page vers la tienne. Ça, ça c'est pas... encore mieux. Oui, c'était pas. <rire> — Non, Pierre, c'était quoi ta question, question? ?— non, non, je me très bien que Pierre, ouais. si tu veux. Alors avec Ruffin, j'ai fait pareil. Mais pour l'instant, il n'a pas répondu. Il a répondu qu'il était occupé par sa campagne électorale. Parce non, que j'ai proposé question, à Ruffin de faire partie de l'Assemblée Générale de ce film, dans lequel il pourrait prendre la parole et critiquer ce qui est écrit, la façon dont c'est joué. — Nous en Assemblée Générale. — Voilà. Euh, bah oui, enfin, de mon point de vue. Mais encore une fois, personne n'est obligé d'être en Assemblée Générale. C'est pas parce que je dis que c'est une Assemblée Générale que c'est une Assemblée Générale. C'est ça la pertinence du projet. Je... Sens... En, en, c'est pour ça que je suis réellement trotskiste. Euh, les trotskistes ont ce, ce, ce, ce chose qui me fascine énormément. Ce sont des gens qui vont des organisations au nom du trotskisme. Mais ils disent jamais que c'est eux l'organisation. Tu vois, c'est ce point commun que j'ai avec eux et avec les juifs convertis au catholicisme. Mais là, on s'éloigne un petit peu. Et avec de... les mouvements, alors voilà. Oui, avec le mouvement, voilà. Mais là, on s'éloigne un peu de la problématique. Mais euh, voilà, donc, donc je retire de cette conversation. Il y a qui ont bien récupéré le système. Hein. Qui bah, Tous ceux qui font des mouvements plutôt que des partis. Bon, ah non, ils sont en fin de course. Hein. Mélenchon, c'est fini. Hein. Hum. Non, non, sérieusement, ça n'a pas d'avenir. Les gens veulent plus de chef mouvement mouvements, que le machin... Ouais, les organes directeurs, c'est les seuls organes que tu pourras occuper, c'est pas des organes vitaux. C'est-à-dire que tu, tu te rends compte que, que dans, dans la vie, euh, l'organe vital, il devient vital quand il centralise quelque chose. Le cœur, il pompe tout le sang, mais rien n'empêcherait d'avoir une dizaine de cœurs dans le, dans le corps, ce qui fait que... Le cœur lui-même serait plus un organe vital. Et je crois qu'on doit organiser les sociétés, justement, oui. euh, de manière neuronale, pour faire en sorte, ou, ou de manière holographique, pour faire en sorte que chaque individu de la société soit l'ensemble de la société. Voilà, alors, Et que la disparition d'un ne soit pas la disparition de l'ensemble. Moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Alors, justement, moi, je pense que ça serait bien que quelqu'un lise la page 24. Tu veux bien lire la page 24 là ouais. Qui, je pense, éclaircira la situation par rapport... Pas trotskisme mais à l'infiltration des juifs pratiquants dans oui. l'église du Vatican. 24, message 2. Message 2, oui. J'ai lancé sur la plateforme de financement participatif Ulule un appel à financement d'un acte collectif cinématographiquement correct. Non, un acte collectif cinématographique et désintéressé. Ce projet a pour titre l'état de notre urgence. Plusieurs donateurs m'ont fait remarquer que le mode de fonctionnement de Ulule fondée sur la performance récompense, était une contradiction avec mon projet. Je me suis donc convaincue d'associer cet appel à financement à une conférence publique sur le modèle des conférences gesticulées, Cette conférence gesticulée, gesticulule, a pour titre « gesticulule ». Elle s'appuie sur l'analyse de mes relations avec la machine ulule et s'intègre à la projection d'une des vidéos de mon appel à financement. Puis, à la projection du long métrage « Que faire ?» diffusé par la coopérative des mutins de Pangée, ainsi que sur la vente à prix libre de la brochure reliée sur une élégante ficelle « L'état de notre urgence ». Est-ce que je finis par la page 25 Oui. Je souhaiterais organiser cette conférence gesticulule à Amiens afin de pouvoir y confier... convier... François Ruffin, « Voilà, mon souhait étant ainsi de créer une intersection entre nos désirs d'utopie et leur mise en pratique. » C'est joli, j'ai lu trop lentement. Ouais, je ne sais pas si c'est joli. Euh... C'est-à-dire, en le relisant, je trouve ça un peu... Euh... Le texte, non, mais l'idée. <rire> je trouve l'idée un peu bête, en fait. Non, mais je reconnais surtout <rire> la fin. Phrase... <rire> je, dirais, je dirais pas la... Non, mais la phrase que j'ai écrite... Euh voilà euh, de croiser nos désirs, je ne sais pas quoi avec Ruffin, là, je trouve ça c'est con je bah. pense que j'aurais pas dû mettre ça j'ai mis ça en mais me disant que ça perd c'est pas du très marketing à ce moment là ouais, bah peut-être c'est du second degré c'est pour ça que Ruffin m'a dit parce qu'il a dit en plus de ça il se fout de ma gueule c'est à dire non seulement il m'invite quand je je crache à la gueule en gros il me fait croire que c'est du marketing bon mais c'est vrai je ne suis pas infaillible hein. c'est ça l'intérêt de cette façon euh, que tu lui craches à la gueule à Ruffin Ah, bah ben oui, parce que d'abord, il, il, il est violemment pour l'organisation du mouvement social il veut qu'il y ait un chef qui a un bureau, qui est... Il faut ah, des élections. Ouais. Ah oui, il l'a dit. Non, non, il a dit Il faut, il faut travailler. C'est pour ça qu'ils ont foutu en l'air lui Ah oui, oui, absolument. Parce que pour Ruffin... Il ils l'ont il en fait surtout fait, un... fait, quoi. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, on était avant, non, non, non. Non, non. Non, non. on était avant. Mais non, qui l'ont fait. Oui, alors ils l'ont fait, mais nous on est venus après. L'idée de l'aftermanif, l'idée commerciale et commerçante de l'aftermanif, c'est leur invention. Il faut rendre à autres. Oui, mais oui, mais après, ça leur a échappé. C'est ça qui est bon. Mais après, ça leur a échappé. Moi je suis d'accord avec Pierre. Ça s'est En fait, l'after, l'after, s'appelle manif, c'est une chose. Et quand ça, euh, ça s'est enraciné dans un vrai désir de non-chef, voilà. ils ont été paumés et ils voilà. ont tout fait pour casser ce processus. Oui, mais on dit pas, non, t'inquiète pas, ils ont vendu les t-shirts. Non, non, et on continue. Bas, oui, mais nous on vend des brochures, c'est pas. Non, non, mais on continue, on se Ils ont fait quoi pour casser ils ont il empêché la, il la, la, la construction sémantique de la pluralité. Ils ont et, empêché la général. générale qui, qui aura fait, empêché les et, et Quand il y avait un <rire> questionnement social qui est venu en face de chacun, perdu, « Ah non, moi je ne peux pas répondre, c'est une nuit debout, moi je fais la cuisine, et toi tu fais quoi non, moi je suis juriste, moi je suis physicien, etc. Et » ben, Ils ont, ils ont euh, dialogué sur le mode médiatique pour qu'on exige de Nuit debout d'avoir euh, un leadership. Ouais. Et du coup, ça a obligé Nuit debout à dire on n'en veut pas. Ouais. À partir du moment où on n'en veut pas, on se définit par rapport à ça. Absolument. Et donc, la, la, la, la, la force et la vérité de, de cette éclosion euh, de partout, de groupes qui finalement euh, font des choses ensemble, quoi, c'est tout, et qui. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'il y en avait qui cherchaient plus de, de, de, de résultats. Hein. Ouais. Mais. Euh, du coup, je l'embête. Mais Brufin était vraiment le culture de résultats. Ruffin, il veut des veux résultats. Et il au moment, fois, le, le, le pire, c'est pas lui. Le pire, c'est pas lui. C'est l'ordon Ah l'ordon don, c'est. Là, vous êtes en train de citer les noms. Moi, je dis. Oui. Alors que j'ai dis. Oui. Moi, je ne veux pas être sur Facebook avec. La réalité, c'est pas. C'est lui. S'il y a quelque chose de là, c'est spirituel. C'est impossible, je sais on, pas les on fait Je ne sais pas comment on est Je ne sais pas comment on est face Non, mais pas sur Ah oui, on est sur pas ne peut pas. Non, mais on ne peut pas enlever un film de Non, mais je peux suis fait avoir, Tant pis, de toute façon, il y a une jeune femme qui m'a traité Roger et moi d'identitaire. C'est moi qui t'ai traité. Ah non, moi aussi. Ah oui, oui, je crois aussi. C'est le destin, maintenant elle s'est un peu réutilisée. Mais ça que... mais ouais. bon bref, de ouais. toute façon. Tu dis que personne ne regarde Facebook, rassure-toi, hein, mon Facebook, personne... <rire> Donc ça, ça, ça c'est pas un grand enjeu, tu vois, c'est quelque chose de... Bon, regarde les films, alors... Mais, mais résumé, à parce que j'ai pas suivi. Oui. Donc tu disais que Ruffin était une crapule parce qu'il avait monté euh, Nuit debout, et que toi, <rire> en fait, t'arrives à la fin et tu clôtures Nuit debout, c'est deux réalisateurs Un au début et un à la fin. Oh, une, ça. une je, veux pas clôture, je veux pas du tout clôturer Après, j'ai entendu dire qu'il y avait des groupes qui avaient été créés Nuit debout parce qu'il n'y avait pas eu de groupe ou de oui, mouvement mais Nuit qui de avaient coup, été créés. Oui, mais Nuit debout continuera sans Ruffin et sans moi. Mais je n'ai pas la culture. de ne le C'était pas. Ce n'était pas un principe de dire qu'on est ni de droite ni de gauche. J'ai ah, entendu quoi, ça au début quand j'étais passé. Ah, quoi, à Nuit de bout Ouais, j'ai entendu. Moi, que ah, comme Macron, alors. Il y a des Exactement. gens qui ont peut-être. Ils ont refusé que ça. Ah, c'est comme Au début, c'était ça. Et il y avait aussi un grand histoire qui était contre la violence. Oui, non oui il y a eu ça, mais, mais il y a tout. Il y avait une contraire aussi. Mais là, Non, mais j'ai toujours bien aimé. Non, mais parce qu'ils ont disparu. Les ceux qui restent, effectivement, que je trouve très intéressant, c'est ceux qui réutilisent la violence avec plutôt de la bloc, qui sont dans toutes les manifestations. Tandis que de Gou, ils se retrouvent plutôt chez Macron et non une vocation de, de, de susciter pendant le tournage du film qu'on est en train de faire, Là, on va passer les films, mais de faire autour de ce tournage des, des, des débats de 24 heures. C'est-à-dire, c'est et ah moi, on jouera de toute façon ce qui doit être joué, on peut faire une scène, on refaire un petit bout, et vous, l'Assemblée, bah, je ne sais pas, c'est ça qui est passionnant. Il y a des gens qui font un film, qui sont filmés. Je vais même plus loin. Je pense que je filmerai moi aussi, c'est plus. Moi aussi, je vais filmer. Bon. Donc, en fait. Il n'y a pas de raison. C'est dégoût, c'est inflation. Voilà. Ah, ah, bon. Si on ne peut pas filmer chez les Rachelowski, il n'y a, a plus qu'à filmer. Non, non, filmé. mais de toute façon, tout le monde peut filmer. Moi, tout le monde peut filmer depuis toujours. Il n'y a aucune utilisation, aucune propriété par rapport aux images qui sont fatiguées. Bah oui, j'ai toujours dit. C'est pas moi qui décide. Ceux qui veulent être propriétaires, c'est leur problème, c'est pas le mien. En tout cas, moi, de mes images, je ne suis pas propriétaire. Maintenant, si des gens après me dans les images, c'est la regarde, ils ont qui je, je m'en fous, quoi, tu vois. Bon, mais, mais voilà. Il se présente au législatif. Euh, donc, donc la, la proposition de ce film, c'est ça, c'est que de toute façon, il y aura un il film faut... qui se fera, C.C. filmera aussi, A.A. Ah, filmera aussi, Roger, probablement, et Marc filmeront aussi, et puis il y a la G. en même temps, comme on est en train de faire, et c'est cette intersection qui fera quelque chose qui, j'espère, nous dépassera, tu vois, c'est ça, a... ça mon espoir oui. que... Ça un parce qu'il on on les... qu ne sera pas là tout le temps. On peut imaginer aussi que l'AG intervient sur le texte. Je ah, sur oui, sur oui, sur oui. sur... Enfin, veux dire, non, voilà, je le film n'est cool. pas du tout écrit. en fait. Ah si, moi j'ai écrit des dialogues quand même. Hein. Oui, mais on s'en ah, fout. Oui, enfin, <rire> moi, non, non, parce que pour non. moi c'est important de les écrire. Oui, Après, oui, oui, si oui, oui, les gens ne les disent pas, ce n'est pas mon problème. Moi je dirais les textes que j'ai écrites. Après, si les gens ne veulent pas les dire, je n'ai plus rien. Non, mais oui, les textes en anglais, c'est pas grave. Franchement, tu étais un petit peu en retard, c'est pas grave. En retard, je te veux dire, à 20h15, j'ai pas là. Oui, j'ai demandé à Dominique de les lire. Mais comme t'es es apparu, <rires> ah, j'ai demandé de, laissé de... Laissé de... <rire> Non, non, mais c'est pas <rire> grave. Justement, c'est ça qui est beau. T'as as quand même une texte, mais comme Dominique, je lui dis quelque chose, j'ai trouvé un truc à, à faire. C'est ça, c'est le bouillonnement qui crée la mise en scène. C'est-à-dire, j'avais pas pensé qu'il y aurait une femme qui dirait les voix italiennes ou Mirai, je prends un Donc, c'est ton retard. Qui a, enfin, le blocage du métro, pour être précis, le blocage involontaire du métro... Mais du il coup, il faut toujours... qu'on amène des textes, alors... C'est qu ça, ça, ça qui a créé ce qu'on a fait. Ouais. Le blocage, grâce ouais. à la CGT métro, en fait... C'est pas la CGT, non, je crois que c'est quelqu'un qui s'est sous... jeté sur les voies. Ah, ça <rire> être... bon. ben ça peut être toujours la CGT. Mais, mais ça peut être quelqu'un de la CGT qui soit suicidé, parce que ça... Alors, on ne cite pas de mais... Enfin, je ne cite pas de nom. Pierre, les bisous, c'est la crypto. Les... Les bisous, c'est ta kryptonite, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'es menacé de bisous, tu prends ta chaîne. Ouais, mais ça, c'est mon problème, ça. Chacun fait ce qu'il veut, et puis c'est du cinéma. Je... Enfin, on Ah oui ouais, ouais. Et donc, nuit debout, euh, ouais. peut-être que pour, euh, pour faire la grève générale, nuit debout pourrait être complétée par jour couché. Oui. Hein ah, ça, c'est bien. Oui, mais on fait toujours des nuits debout. Se menacer, de aussi, qui, qui se menacer de vie aussi, ça serait bien. Se menacer de vie. Menacer de vie Bah oui, au lieu d'être menacé de mort, tu pourrais se menacer de vie, par exemple. Bon, moi je me sens assez vivant, pour ne hein. Oui, <rire> ouais. depuis que je réécoute la Et donc oui. euh, il faut. Euh, il faut participer à Ulule pour pouvoir. Euh, ah non, non, je Ne pas à... participer bah, à Ulule. Ah, ah non, non, pas du tout, là, Barbara. Non, mais moi te dit, que que je te dis, il faut participer à Ulule je... pour pouvoir justement s'en dissocier. Ah bah ben, non, vous alors, moi, alors, ouais. je vais être clair avec Monsieur Lune. Monsieur Lune M. Lul. M. Lul m'a envoyé un mail tout à l'heure. Il y a deux gens en me disant, M. Merechkowski, bonjour Pierre, là, il m'appelle comme ça. Euh, tout va bien, vous avez 500 euros en caisse, il reste euh, 10 jours de campagne. Si vous... Alors il m'a dit qu'il fallait insister au premier combien 2500. Il m'avait dit, il m'a dit, si vous insistez, vous aurez 10% de 500 euros. Donc ça fera 600 euros. Donc, je pense que je vais lui répondre, je ne vais pas passer 8 jours à travailler et téléphoner pour 100 euros. Donc je vais peut-être l'envoyer chez gentiment. Mais je lui demandais de prolonger la durée du... salaire peut-être... Ça se peut, ça Je lui demandais peut-être une dizaine d'années. Alors je crois qu'il va me dire non. Mais on va transiger à un mois. Mais ce que je veux dire, c'est Mais si tu veux, oui, moi, ma position, j'en ai pas. On pourrait décider de mettre tous beaucoup d'argent et tout le verra après. Ah oui, alors là, oh, alors là, alors là, je me lève, parce que là, j'ai une expérience, non pas du monde des affaires, mais du monde militant. Ça a toujours très mal fini. Et ça, je ne dis pas ça méchant. Bah, des gens qui ont fait des prêts au parti des travailleurs, il y en a ma main qui est parti avec la caisse avec une danseuse. Bon, ça c'est pas de la calomnie. Il avait des ronds, crac, du parti, il a pris des ronds, il est parti sur la côte avec une fille. Bon, il y a eu un procès. Bon, il paraît que c'est pas vrai. Pourquoi tu te lèves pour dire ça parce que ça m'angoisse justement ça m'angoisse guider je voilà tu vas voir que je rentre de l'argent que je n'ai pas ah voilà me rend mais alors dans un état de folie alors maintenant si des gens veulent mettre de l'argent tu es en état de folie tu peux j'allume à nouveau parce que je pensais qu'on allait montrer la vidéo mais tu peux la montrer Ce que je voulais dire c'est que depuis que éteins éteins voilà parce que c'est normal. oui c'est tu projeté vers toi j'ai poussé je depuis que j'ai euh, je, je suis devenue euh, participante de, de, de Ulule ouais. donc j'ai découvert Ulule ouais. et euh, Ulule ouais. me permet, mon expérience ma participation de me dissocier à Ulule parce qu'en réalité quand on participe à Ulule on reçoit des pubs de Ulule ah c'est possible et donc euh, on peut après se dissocier de Ulule Je je suis pas si. sûr je suis et je me demande même si on peut ne pas porter plainte ou porter plainte. Si tu peux. C'est une possibilité. Vidéo, vidéo, vidéo, barre, vidéo, vidéo, vidéo. À gauche. Non. La bombulle. Et qu'entreprise ah, ah, entraînement Vidéo dans le temps de l'assaut. Voilà, Les bombes humaines sont suspenses, voilà, elles possible. sont singularités médiatiques. La bombe humaine est entreprise. Le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspense. Elles sont singularité médiatique. Elles sont vitesse. Elles sont le pragmatisme qui nie l'échange, le hasard, la pulsion de vie. Elles sont expansion dénuée de finalité. Ah. et d'entreprise. Le temps de l'assaut, les bombes humaines sont suspenses, les bombes humaines sont singularités médiatiques, les bombes humaines sont vitesse, les bombes humaines sont le pragmatisme de la vie qui l'échange, le hasard, la pulsion de vie, elles sont expansion, et de fidélité, la bombe humaine est expansion entreprise, le temps de l'assaut, les bombes humaines sont suspenses, singularité, Médiatiques, elles sont vitesse, elles sont le pragmatisme qui nie les champs, la pulsion de vie, elles sont expulsions dénuées de finalité. De... <coughs> Basse de fer, dominant, le petit lac artificiel de 50 ans Cessez. C est Appuyez contre Rombarde, au-dessus ah, du lac. Ah, ah, dans le vide les un discours. Ah, AA ah, ah, en contrebas, de dos, s'éloigne, se rapproche de la voix de AA. Ah, ah. Non. Dans la voix de Cessez. AA ah, ah. se rapproche de la voix de Cessez. L'Assemblée a un décompte. <rire>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 Elles sont expansions dénuées de finalité. Balcon, bah, euh, fer, de petits lacs artificiels, de Saint-Quentin en C'est Cessez, appuyez contre la rambarde, au-dessus du lac, arrobant le dit. 10... On y Le temps de l'assaut, des bombes humaines sont suspense, elles sont singularités médiatiques, elles sont vitesse, elles sont le pragmatisme qui nie l'échange, le hasard, la pulsion de vie, elles sont l'expansion des nuées de finalité.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 est entreprise, la bombe humaine est entreprise, la pulsion de vie qui nie l'expansion, la solidarité, la bombe humaine, le temps de l'assaut, la bombe humaine, elles sont suspense médiatique, singularité médiatique, elles sont échanges, la bombe humaine, elles sont le pragmatisme qui nie l'échange, le hasard, la pulsion de vie, elles sont expansion de nuit. Finalité, la bombe humaine est entreprise. Entreprise. Okay? No, no, no, Est entreprise le temps de l'assaut. Les bombes humaines sont suspens, les bombes humaines sont singularité médiatiques. Elles sont l'idée, elles sont le pragmatisme qui dit l'échange, le hasard, la de vie, elles sont expulsions dénuées de finalité. Ma, ma connexion, ma connexion internet mobile orange, c'est brusquement interrompu. Vendredi à 21h, j'ai aussitôt appelé le service des réparations mobiles internes. Un miracle, un c'était miracle, un miracle, produit. Un miracle, un miracle, c'était produit. Mes angoisses sont directement engendrées par, tu sais, la, la, la névrose maternelle, impliquée dans les névroses d'un oncle. Par ailleurs, euh, administrateur d'une société d'auteurs. Ouais. Mes angoisses allaient en effet désormais être euh, obligées d'emprunter de, des cheminements inhabituels. Et pendant trois jours, j'allais enfin pouvoir cesser de répéter que j'avais perdu le contrôle de mon psychisme. Par ailleurs, incapable de prendre en compte l'industrialisation de, de l'art euh, cinématographique. Et, euh, et que je. je... demande d'apporter immédiatement votre soutien <rire> financier à un acte collectif cinématographique désintéressé qui a l'État de notre urgence. Cessez, s'immobilise. Le tournage du film de 24 heures, L'État de notre oh. branche, sera tourné place de la République. Il sera tourné en direct. Les douze épisodes du feuilleton socialiste du groupe homme-femme CCA, un groupe homme-femme révolutionnaire, sexuel, économique et politique. Un acte cinématographique collectif désintéressé en boucle. 1, 2, 10, mille euros sur les laits. un acte cinématographique collectif désintéressé en boucle. 1, 2, 10, mille euros sur l'élé un acte cinématographique collectif désintéressé. Un acte cinématographique collectif désintéressé. Un acte cinématographique collectif les intéressés un taux de pique mille pour sur les lit sur... Ulule Ulule Ulule Vous êtes un ministre pour un acte collectif cinématographique désintéressé Patrick, des sur la plateforme Les contributeurs de ce film seront assemblées générales de ce tournage de 24 heures d'Ace de la République. Les contributeurs seront acteurs les contributeurs seront propriétaires des images qu'ils pourront diffuser, monter, diffuser, suivant les critères de leur choix. Ce tournage de 24 heures sera sens. Il sera idée, non-norme, et donc territoire soutenu financièrement L'assemblée constituante du film, l'état de notre urgence. L'état de notre urgence sera espace-temps de là éternellement bon. Je ça beau. Non, je vois par rapport à toute l'histoire de l'art que j'avais ouais. envie de vivre un jour. Toi ouais, aussi, aussi. Ouais, bah, plus bon. ah, bah, ouais, mais en même temps, heureusement qu'il est là parce ouais, que aussi, bah, sinon, moi, il a un financièrement la collective désintéressée Soutenir financièrement la collective désintéressée C'est normal, c'est normal, c'est normal. Est en un... train plus... enfin de naître sous les yeux, soutenez l'acte collectif cinématographique, désintéressé, l'État de notre urgence. Un nouveau monde apparaît. Il n'y a plus de gouvernement en Espagne depuis six mois. 17 réacteurs nucléaires sont arrêtés. Il n'y a plus de gouvernement en Belgique. Il y a de plus en plus d'emplois fictifs. De non-lieu aucun travail. Il y a de plus en plus de ZAD. Il y a de plus en plus d'assemblées, assemblées dans les rues. Il y a de plus en plus de radios de télévisions qui apparaissent partout, sans Internet, sans comité directeur, sans ligne éditoriale. Je vous le dis, une nouvelle ère est en train d'apparaître. L'homme-femme s'est débarrassé de Dieu et de ses droits d'auteur. Après 24 heures, sera tourné le de de république, le feuilleton, bébé et CA, un couple révolutionnaire. Chacun pourra s'emparer du dispositif, et chacun sera propriétaire de ses roches, et chacun pourra diffuser le film comme il l'entendent, ça sera un département du film, il n'y aura plus le comité central du film, le film sera là, sur Youtube, et à la fois, en Chine, partout, il n'y aura plus un lieu fixe, tout sera éclaté et enfin, il y aura un forum permanent qui sera questions du pouvoir, car le pouvoir doit se concentrer sur quelque chose de précis, sur un territoire. Et ce forum permanent sera le non-pouvoir, sera la tourbillon d'idées. Et tout le monde pourra s'apporter des roches et les montrer comme il le voudra, là où il le voudra. C'est ça que pourront faire les inscripteurs. Je vous demande d'apporter votre soutien immédiat et financier à l'acte collectif cinématographique désintéressé, l'état de notre urgence. Soulageons Jean-Christophe des films sauvages. Soutenez le projet financement participatif, l'état de notre urgence. Soutenez le projet financement participatif et à notre urgence Jean-Philippe Raymond Hibou Productions, Constantin Le, Primitivé, Coordination Permanente des Médias Libres, Adèle, Participante de Nuit Debout, Pierre Labro Participant de Nuit Debout, Claude Vaucran, Franck Nouveau-Georgie, L'Inconnume, Livre d'Alibre, Michel Fisbin, Jean-François Gannot, Blondine, Nivora, Noémie, soutenez le projet financement participatif, l'état de Richard Soviel, Télébocane, Anne Toussaint, atelier vidéo de la prison de la santé, Aline Bagnet, productrice France Culture, François Ruffin, Henri Maladère, Samantha Lagnol, FPP, Paolo Branco, Isabelle Bouchemet, Stéphane et -Jean, Le Gage, groupe Anarchie, juif expérimental, Pierre-Emmanuel Petit, Frédéric Tachou, Cédicé, collectif, jeune cinéma, Laurence Robouillon, Mora Festival, les bienvenus, Yvan Petit, sans canal fixe, Olivier Hazan, les butins de Pongée, Brice, les butins de pongé Laure, les butins de Pongée, Patrice Barra, lui de Stéphane Vaudit, Corinne Biret. Code, Seigneur, fils français, romage qui fit, Nathan Serrano, collectif tant possible, Eric Siono, Radio Rétour, Eric Pététain, Radio Galère, Radio MJC, Duriel, Radio Liberté, Radio Radio, Salut Réseau, Paris 8 Info, Salé à Télévision, Enchant Nicole <coughs> de la rivière, la école ouverte, Dominique Emmanuel Blanchard, revue le bord de l'eau, Héloïse Lebourg, David Ben Saïd, Laurent Timol, Hanne Galère, Baliche, Adam Valby, Evon Bocara, collective jeune cinéma, et même trop d'images contre nature, c'est le transfer, de la science, le polygone étoilé, comme des temps fessives, Brigitte, Myriam, Sarah, Jean, Joël, Elsa, Barbara, Hubert, édition santé Pékin. quints, HL1, HL2, HL3, HL4, soutenez le projet financement participatif. L'état de notre chance. Tu parles beaucoup de fric en fait. Tu ne parles plus de ça. C'est assez étonnant. C'est au côté marxiste. Il n'y a plus de film. Tu peux allumer s'il te plaît. Et si ça se relie beaucoup avec Ben voilà, il n'y a plus de... qu'à soutenir. Ouais. T'es sûr oui. C'est par rapport au désintéressement que le sens se construit. Oui, ben c'est pour ça que ça parle que d'argent. Justement, parce que c'est désintéressé, je trouvais que c'était problématique intéressante intéressant. Parce que souvent dans les mouvements, on ne parle pas d'argent, c'est dommage. Enfin, à part Charles Bern, là, de, de la JS, là. Mais euh, souvent on n'en parle pas, c'est dommage parce que c'est pas parce qu'on parle pas de quelque chose que ça n'existe pas, c'est comme la, la foi en enfin, c'est plutôt tout, tout contraire, parce qu'on parle de la foi que ça n'existe pas. Ouais. Mm -hmm. ça, je, je, je me perds un peu là-dedans. Mais... Donc, te menacer de vie, ça te rappelle que tu es en vie, ça te rappelle aussi que nous sommes en vie. Mais qu est -ce qui c'est qui m'a de vie C'est moi, et ah, ça te rappelle aussi que la vie c'est le mouvement, c'est le changement. Ah, oui. Et que justement, tu ne contrôles rien, que nous ne contrôlons rien. Bah oui. Et que. Bah oui, puisque tu es là aujourd'hui. Je suis là par rapport à l'état de notre urgence. Oui, bah justement. Ça parce qu'il qu y a l'état, il y a notre, il ouais. y a urgence. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Bah oui, mais c'est et dire parce que, que ce rien. qui m'intéresse, c'est que c'est désintéressé, mmh. et, et ça, ça m'intéresse justement parce que c'est désintéressé. Oui, moi aussi. L'autre chose c'est que dont je te menace, c'est de ne pas porter plainte. De, de je te menace de ne pas porter plainte. Mais parce porter que plainte finalement, tout ça se construit toujours par rapport à des limites. Par rapport aux limites de l'argent, par rapport aux limites de dépôt de plainte, par rapport aux limites d'être de, de, de, debout la nuit et, et, et donc coucher le jour, et donc de ne pas pouvoir faire grève le jour. Tout ça sont des limites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'absence de limite, justement. Donc, si on arrêtait de porter plainte, ça serait très intéressant, je pense. Mais moi, je n'ai jamais porté plainte. Non, mais moi, je te si dis que je ne porterai pas plainte, si plainte. plainte. Moi, je te oui. dis que je ne por porterai pas plainte. Et je te dis que parce qu'on est, on est en vie, les choses vont changer. Les choses peuvent changer. Les choses changent, elles sont juste en train de changer. Ouais. Mais Et mais... que justement, on ne contrôle rien. Non. Et parce que j'ai participé à Ulule je peux te dire que je me dissocie aujourd'hui de Ulule ben je, je, je, je ne participerai plus à Ulule non, Parce bon. que j'en ai marre de recevoir des pubs de Ulule Ah oui, vous bon bon, avez donné hein. combien 30 euros. Ah c'est pas mal, pourquoi 30 Parce que 3 et fois 3, ans, 9. 9 que et que oui. je pensais plutôt à 100. Ben, pourquoi tu n'as pas donné 100 J'ai donné le tiers. Tu n'as même pas donné le tiers. Si, ouais, j'ai donné le Pierre. Vous voyez, dès qu'on parle de participer, conseiller. vous faites des comptes. C'est dégoûtant. Ah, j'ai déconseillé. Moi, je vais mettre 100, mais je dis, attends, par rapport à tout ce que tu as déjà fait pour Pierre. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi C'est quoi, ça c ça quoi ça c c pas les comédiens qui changent leur nom. Et qu'ensuite, <rire> on ne sait pas comment on va être réparti l'argent par rapport aux différents. Ah, bah si, c'était l'objet de l'AG. Ah non, c'était l'objet de l'AG. <rire> c'était l'objet de l'AG. Je leur ai dit à l'AG comment serait réparti l'argent. On dirait que tu as été conseillé par un producteur. <rire> ouais, J'ai été conseillé par plusieurs producteurs hein. oui, toujours, pas, fait... Moi je peux savoir Comment sera réparti l'argent Bah dis-le oui, mais c'était l'objet de l'AG Moi j'en sais rien Et bah, on en discute ah. L'argent on peut, on peut le, le, le mettre dans un trou On peut en donner une partie <rire> euh, euh, On peut faire plein de choses On en discutera collectivement des fonds Qui auront été récoltés Si on décide collectivement ouais. ou même individuellement Que le film peut se faire sans argent De bah, toute façon je le ferai de toute façon le film C'est pas drôle ah ben je vois le film de toute façon, pas, moi je suis là pour faire des films, je ne suis pas là pour euh, enfin, je suis pas sur la pour faire des films. Là. Non, non, mais je suis là pour dans un certain mouvement hein, avec des, des personnes que j'apprécie. Toi, tu lances le dispositif Parce enfin, que je les apprécie. Nous, on s'appelle Mais pourquoi oui. là, ça ne s'appelle pas l'état de poésie plutôt que l'état de notre urgence Non, mais parce que la poésie, là, je ne sais pas, c'est trop compliqué. Euh, se déclarer poète, c'est comme se déclarer trotskyiste. Ouais. Ben, ça, ça, ça, ça a sûrement un bon sens, mais il faut le connaître. Moi, je ne le connais pas. La poésie, je ne sais pas ce que c'est. Parce que la poésie. Comme quoi. On ne peut pas nommer des choses C'est déjà limité, je veux dire, l'urgence, ça signifie que, que est urgent. Il est urgent d'être désintéressé et donc d'être intéressé par le désintéressement. C'est oui, ça mais, qui est mais des urgent. Ça veut pas dire que est et il est urgent aussi de se rendre compte que ce n'est pas si urgent. C'est ce qui est urgent, en fait. En fait, il n'y a rien, il y a tout, quoi. Bah, C'est la vie c'est peut-être le contraire moi, moi, tout errant, moi je l'ai compris comme ça c'est qu'il qu y avait l'état d'urgence <rire> et que il y a le cinéma le cinéma c'est une industrie donc l'industrie c'est avant tout de l'argent et du capital alors que pour moi euh, euh, l'acte cinématographique même s'il n'est pas collectif il doit être artisanal donc euh, un artisan il n'a jamais la prétention d'être un artiste, parce que, mais il a la même étymologie, le savoir-faire. C'est quelqu'un qui sait faire, mais pour bien faire, il faut prendre son temps. Et on est dans une société où il ne s'agit plus de prendre son temps parce qu'on nous donne des calendriers électoraux, euh, des plannings, cest tout doit être fait dans un temps donné. Qu'est-ce qu'un examen Un examen, on ne mesure pas l'intelligence, on mesure l'intelligence sur un temps donné. Ce qui veut dire qu'un esprit lent, et Einstein lui-même le reconnaissait, il disait, Albert, il disait, moi je suis un, un cerf-volant, voilà, même si effectivement ça fait un jeu de en français, je ne sais pas du tout comment on dit cerf-volant en allemand, mais la réalité c'est que les esprits pointus sont souvent des esprits extrêmement lents, c'est-à-dire que les gens qui, qui poussent très loin la réflexion pensent lentement, ils ne pensent pas ils, rapidement, ils, ils et pas ils sont exclus... <rire> Euh, de, ils sont complètement derniers, exclus des, des les sociétés qu'on construit aujourd'hui qui sont justement des sociétés d'urgence et donc l'état d'urgence actuel il n'est pas simplement de mettre euh, en résidence surveillée des gens qui ne sont pas dans le prêt à penser actuel il s'agit avant tout de dire à chacun euh, tu es en danger et pour t'extraire du danger tu dois faire vite et c'est en fin de compte t'engrainer dans le véritable danger qui est de faire les choses vite et donc oui, mais alors, alors, si je peux, si je voilà. peux. On a collaboré avec de nombreux films, qu'on va continuer parce que c'est un vrai plaisir de voir ce que tu fais de, de quelque chose qu'on te donne et que tu en fais quelque chose de très beau et très intéressant parce que ça vient de, de ton esprit, tu vois. C'est pour ça que je défends beaucoup le montage avec trois femmes, trois tous bordel là, parce que c'est-à-dire tu t'es emparé de quelque chose pour en faire autre chose. C'est ça que je trouve passionnant. C'est le commentaire du commentaire. Moi, mais, mais contrairement à toi, moi je suis un artisan qui va très vite. Voilà. Je peux pas faire un film. C'est pas possible. Voilà. Si ça dure six mois, c'est pas possible. Alors, même, il même, y a des producteurs qui, qui m'ont demandé de, de, comme ça, de faire des, des films. Bon, alors, ils m'avaient dit, euh, euh, voilà, je veux pas que tu fasses ce film en une journée, parce qu'il faudra rendre l'argent. Tu fais ce film en une journée, c'est pas possible. Il faut rendre l'argent, on va pas faire un film en une journée. Donc j'ai accepté. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça que c'est beau. C'est pour ça qu'est apparu des pigeons. Tu vois, C'est-à-dire, toi, tu dis qu'il faut faire les films lentement comme un artisan, c'est très bien que tu dis ça. Moi, je dis qu'il faut les faire très vite et très, pas très mal. Bon, c'est un peu idiot de dire ça, mais, mais pas être dans l'idée de la perfection, parce que la perfection, euh, c'est pas intéressant, la perfection, tu vois, à mon avis, c'est pas très intéressant. Mais, mais ça n'a pas d'importance, tu vois. Toi, tu vas faire les choses lentement, moi, je vais les faire très vite, et c'est ça qui, est, qui, est, qui, à mon avis, est passionnant. Tu, tu, sais vois tu venais pour un film ben, pourquoi c'est pas un film, là non, je demande à à Olivier qui, est, qui qui est venu pour une ici. Bah, tu savais que tu venais, non, Qui faisait un clip, non Moi ah, je venais pour une performance, je le vois que ah, ah, tu une performance. performance. Oui, alors performance par, par rapport au temps, temps c'est une performance debout. Par rapport au par rapport temps, debout. je crois que c'est ce pas de tête. ce n'est pas c'est une performance euh, debout de tête. Ce n'est pas prendre le temps ou où... Où, euh, prendre le temps ça ne veut pas dire euh, aller vite ou ne pas aller vite prendre ah, le temps ah, c'est oui. prendre le, ah, temps. Exactement, le, le temps. temps et donc, le donc temps. si ton temps est rapide ah. tu prends ton temps voilà. c'est ton temps D'accord. C'est temps. D ouais. ton d temps. Oui. et ceux qui ont un temps lent oui. prennent, ils prennent le temps des autres ah. un temps. ils prennent un temps donné Oui. Ils prennent un temps donné oui, ouais, ouais. Oui. Ouais. et donc pour en revenir à l'argent il oui. faut donner de l'argent pour dire qu'on s'en fout de l'argent c'est l'argent sur un certain temps et on retombe sur la même problématique c'est-à-dire il ne s'agit pas de c'est tentative de socialisation c'est pour ça que je demande de l'argent c'est pas du tout c'est pour trouver des liens en compte Pierre il pose un vrai challenge parce qu'il demande à ce qu'on le supporte alors qu'il est insupportable mais en plus si tu es obligé de le supporter financièrement alors qu'il est désargenté, et en plus que tu dois te dépêcher de le supporter euh financièrement, ça devient complètement impossible. Donc dès le début, je lui ai dit, on, on, jamais on atteindra l'objectif en aussi peu de temps. Ah, si, si, je te hein. ah, Non, non, tu ne non, non, ah, non, non, connais pas. Hein, parce que si Mais c'est fais... une bonne chance. Non, non, parce que moi, je suis motivé. J'ai compris. Depuis que j'ai vu. Depuis que j'ai vu Bébé. Non, on ne parle pas de Bébé. Dédé. Depuis que j'ai ah, vu. Ah, je suis pas Dédé. Bon, EE. Euh, euh, et ben j'ai cette vision. En fait, il faut qu'on trouve, qu'on fasse des repas payants et qu'on fasse venir des vedettes. Et moi, je dirais juste un truc. Mais un ça, c'est encore, encore de la propagande. Oui, mais tu te retrouves à faire de la propagande. Oui, oui. Assumons le fait que nous voulons partager un argent de on façon... De... Si, qu'on qu qu qu a ou qu'on n'a pas, et si on n'en a pas, on en trouve d'autres. Mais on assumons qu'on veut dépenser de l'argent ensemble. Bon, oui, moi, moi j'assume ce que moi, je suis tu dis à propos de l'insupportabilité. Moi, je supporte pour pouvoir ne pas supporter ou même pour pouvoir être insupportable ah bon puisque je participe est, tu, tu donc toi, toi, oui. j'ai le droit ah bon, pas moi, lui, pas. de faire ce que je veux ouais. et ah si oui. j'ai envie d'être insupportable ouais. je suis insupportable ah oui. et je te supporte pour pouvoir aussi te dire que tu es insupportable ou pour pouvoir l'être si j'en ai envie. oui mais c'est pour dans un film ça la en place. fait quand on a participé avec Ulule on a le droit d'être insupportable oui, bon c'est un avec peu Hulule, ça l'idée je dois rien à monsieur Ulule c'est plutôt <rire> moi qui le supporte dans un sens <rire> il n'y a que moi qui parle à Ulule pour l'instant tu n'as pas gagné non, non mais c'est moi qui lui parle moi je lui écris des choses à monsieur Ulule je lui raconte des trucs bon il répond pas toujours mais je suis le seul à lui parler je pense déjà il devrait me rendre compte il devrait être reconnaissant. Je lui parle vraiment. Moi, je voudrais ouais. que tu nous parles du film qu'on oh, qu oui. va supporter. Euh, 7%. Oui, pour 7% oui. cent. Sept 7%. Moins, et, 7 euh, sur la totalité plus la publicité. Ah euh, non, non c'est tout. Ça, ça tu fais fait hein, sur. Ah, ah, non, non, ah, oui, ah oui. fait, À propos justement de, de l'artiste, qui est très intéressant, c'est qu'en effet, effet, en, en effet, vrai vrai quoi, je suis pas en effet ça vient d'artisans, ça vient d'artisanat. Mais c'était très codifié, c'était très limité. Tout le monde ne pouvait pas se revendiquer d'un corps de métier. Déjà, c'était le corps de métier qui décidait oui, oui. si on faisait ou si on ne faisait pas. Ouais. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que l'artiste est né du mécénat. Donc, en fait, il a fallu beaucoup d'argent pour se revendiquer justement le droit de prendre le temps. Et même le droit de ne pas être productif. Bah moi, je suis pas un artiste. Le droit de ne pas travailler. Non, mais ça, c'est très intéressant par rapport à l'argent, justement. C'est parce que l'argent a, a, a finalement limité quelque chose qui est illimité. C'est-à-dire que je me revendique artiste parce que euh, finalement, ça s'est mis à exister à un temps donné. Ça a été très codifié après le mécénat par les académies de ceci, par les académies de cela. Mais... Finalement, c'est quoi euh, être artiste C'est peut-être pouvoir justement revendiquer le fait de prendre du temps. Mais à qui <rire> À la vie. C'est plutôt revendiquer le, le, le, le fait, fait de ne pas perdre son temps. C'est-à-dire que mmh. moi j'ai perdu des dizaines d'années de ma vie à la gagner. Mmh. Aujourd'hui, Aujourd je suis au RSA. J'ai jamais été aussi libre et j'ai jamais été aussi fortuné. C'est-à-dire que j'ai 100% de mon temps pour moi. Maintenant, mon idée, c'est de contourner l'argent pour arriver à faire des choses que j'ai envie de faire. Comme je suis féru de technologie, moi j'ai envie de, de faire des images en stéroscopie pour, pour produire des programmes qui seront diffusés parce que l'avenir de l'image est... est l'image cyclopique est finie l'avenir de l'image, c'est même d'extraire des données tridimensionnelles à partir de couples stéroscopiques pour pouvoir reconstituer des environnements. Et donc, celui qui va tourner des images avec ses procédés aujourd'hui accumule euh, une fortune noosphérique dès maintenant. Et donc, l'idée, c'est de ne pas réfléchir le monde dans les valeurs du moment, c'est de réfléchir le monde en fonction de valeurs choisies ou de valeurs qui existeront peut-être un jour. Et donc, on doit déterminer les valeurs du futur et c'est au présent que ça se fait et donc on doit abandonner en fin de compte je ne sais plus qui disait il faut, il faut perdre sa vie pour, pour la gagner et effectivement c'est ça que le phénomène aujourd'hui si tu veux gagner réellement ta vie tu dois la consacrer à ce que tu veux faire et donc tu dois la perdre par rapport à ce que la société te dit qui est la réussite qu'est-ce qu'on te présente comme réussite moi récemment j'ai regardé un truc abominable, c'est une vidéo extrêmement courte où on te présente ce que possède euh, M. Donald Trump le Président. Mais c'est horrible Il, Tout est Il plaqué. Goût. Mais c'est laid oui, C'est-à-dire que tu passes cinq minutes dans son appartement, mais tu deviens dingue C'est d'une laideur, c'est d'un mauvais goût Mais, mais c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut envier cet homme Il a son cerveau, c'est une espèce de, de, de, de yaourt de, de, de merde. Quoi. Il s'est possédé il est possédé par la possession, il ne il s'appartient même pas lui-même, c'est un pauvre d'or. Voilà. Mais et gagner tu... ou perdre sa vie, on pourrait aussi peut-être penser à vivre, non Oui, tout simplement. On n'est pas toujours dans gagner ou perdre. C'est pour ça que la disparition de l'argent, la disparition du salariat, le fait justement d'imaginer un, un monde où tout ce qui nous est posé comme essentiel, la, la réussite sociale, gagner de l'argent et tout ça, s'apercevoir que tout ça n'est rien. On n'est peut-être pas que... dans le cinéma. Là. Ah si, on est dans, dans le cinéma. Parce il y a personne que... qui suggère qu'on n'est oui. pas dans le cinéma. Non, moi, j'ai je, je, je, entendu de l'autre côté, j'ai adoré ce que tu as dit jusqu'à ce que tu parles de Trump. Oui, Et si, en fait, euh, ce que j'ai adoré, c'était... Euh, quand tu as dit, choisissons nos... Euh, on choisit nos valeurs, ou celles qu'on aimerait... Que... qui seraient dans le futur. Et je pense que c'est ça qu'on le... devrait être en train de faire, oui, plutôt simple, que hein. de comparer... Si. Non, pas non, pas encore. Plutôt que de comparer avec ce que d'autres sont, en... oui. avec leurs possessions et, ah, ça, et je voilà. d'accord, on n'a pas parlé de... Mais par des... contre, soyons, oui. soyons dans oui. ce que... C'est les... ce qu'on est en train de faire, au sens je... de l'action. J'explique pour moi, pourquoi ce ne sont pas des valeurs ça veut dire que réellement, cet homme, s'il avait un tant soit peu d'imagination et d'intelligence, mais si en plus il aime l'argent, il pourrait multiplier oui, mais sa oui, force. Non, mais, que je... non, mais... on s'en fout de... de Trump et des autres. Mais on a ouais. la démarche de chercher de l'argent. Parce qu'on se dit que c'est l'argent qui va nous donner les ouais, moyens. Est-ce qu'on a la démarche vraiment de chercher de l'argent Je ne sais pas. Oui, mais... tout non, moi je est... ne crois pas. Je ne crois pas qu'on l'ait parce qu'on sait réellement que ce n'est pas l'argent qui va nous donner les moyens de faire quelque chose de nouveau, ce sont des idées nouvelles. Moi c'est le psychologue en fait qui m'a ouais. mis là-dedans parce qu'elle m'a ah, dit voilà. que si j'avais un rapport compliqué à ma mère et que je répétais des choses par rapport à ma mère. Donc, je lui ai dit, ah, oui, parce que là, je, vais gagner, je vais gagner de l'argent par moi-même. Voilà, mais c'est tout. Il fallait bien que je, je trouve qu'il y ait une solution avec cette psychologue qui quand même m'apporte beaucoup. Parce que maintenant je ne suis plus angoissé. Quand je téléphone à quelqu'un qui ne me répond pas dans la minute, ça ne m'angoisse plus. Je ne me dis plus qu'elle est morte. Je ne me dis plus que la personne est morte c'est un peu triste, je me dis que... la psychologue je... qui est morte Non, non, non, ah. euh, pas encore. Mais je me dis plus qu'elle est morte, ce qui est un peu triste d'ailleurs, peut-être, parce que c'est un peu triste. Mais bon, c'est mieux comme pas ça. La... Voilà. Je voudrais poser une question. Ah oui, oui, ah ouais, bah. une oui. Une prie. Oui. parce que depuis le temps, oui, là, oui. je... Mais, mais pour je il y a trop de mots, il y a trop de mots. Donc une bonne assez question, pas la bonne. Ton urgence, combien elle est à combien d'euros Elle est à combien d'euros d'urgence eh bien, euh, 2000 euros. Avant. avant euh, ah, mais bonne avant, question. Avant le ah oui. 12-21 mai. Oui, c'est ça. Mai. Attends. Non, c'est un petit peu moins. C'est 1800. Pardon, ah, je me trompe. 1800 euros. 1800 voilà. avant, voilà. le... avant le 20 mai. 21 mai, disons. Dans quel objectif de, de, de, de, les 2500 euros, de faire la performance. En fait, la performance, c'est d'avoir ré récupéré 2500 euros sur un temps de c'est ça Non, mais pour pouvoir faire ton, euh, ton film. C'est la performance ça. du Lul. Voilà, c'est ça. Et la tienne, c'est quoi ben, Je pense que je vais demander à Ulule, comme j'ai dit, de, que ça dure 10 ans. D'accord. On rallonge le délai pour ah, 10 ans. Donc il ne faut les... surtout pas qu'on te donne la somme. Voilà. Non, tu vas prolonger. Mais, oui, mais a priori, ils vont refuser. Hein. Bah, à les gens, vrai, mais il ne faut pas avoir des a priori dans oui. ce tout ce qu'on a évoqué oui. déjà. Et puis, euh, moi, j'ai bien aimé le fait de non, mais -à -dire, je suis un peu ne pas gagner euh, sa vie, mais la dépenser. J'ai pas d'idée là-dessus. Si l'appareil est 1800 euros, je le reprendrai acte. C'est pour ton film aussi. Oui, non, c'est pour mon film. C'est oui. ça. J'aimerais comprendre. C'est ça. C'est par rapport à un ouais, film, ouais. dans l'idée qu'il ne yes. se fasse peut-être pas. Alors, ou toujours. besoin de 2000 toujours euros fait, pour ouais. faire ton film. Voilà, c'est ça, ça. truc. Pas vraiment, parce que le film, je le ferai de toute façon. <rire> mais, Pourquoi les 2000 euros ben, je, Par rapport à la psychologue. Mais attends, mais moi, c'est ah, pas moi qui décide tout. Moi, j'ai une proposition. Ce n'est pas à moi de décider. Je trouvais ça intéressant de parler d'argent. Si Pierre Carme, des gens donnent de l'argent, je trouve ça intéressant aussi moi je fais une proposition, après chacun en fait ce qu'il veut de cette proposition si toi tu penses que c'est vital pour, pour que je fasse ce film d'avoir dit sur je ne sais rien moi, j'écoute ta eh proposition ben, mais ma proposition c'est que la proposition que j'ai chacun la commente et s'en empare comme il veut, en tant que film ou tout. en tant qu'argent en tant que tout c'est à dire je ne décide rien, C'est souvent ça à ma psychologue, elle me dit en fait je n'existe pas elle m'a dit c'est par rapport à propos, bon, je en vais pas que embêter avec ma mère mais, mais c'est intéressant ce qu'elle me dit non non, parce que c'est pas l'objet, on pourra faire proposition de séance sur ma mère. à ah de non, s'il thématique te plaît. Si, sur Ulule le plus oui, oui, Sur un rapport avec, oui, avec la mère, ne hein. pas. Oui, mais on pourrait faire un U. Pas bah, de toute façon, sinon ça on ne serait pas moment. là. Hein. Voilà. Bon. Donc, Donc le propos, c'est de ma faire ma mère. un <rire> les deux Non, minutes. non, non, attends, je répète. Je n'ai absolument pas dit ça. Moi, je fais une proposition, je dis sur Ulule j'écris le texte, je peux le relire. Mm -hmm. et moi, je demande 2500 euros. Je l'écris avec mon cœur, je l'écris sincèrement. Il se trouve qu'il y a des gens qui donné. Quand est-ce qu'il commence le Attends. film J'ai envoyé à 800 mails. Non à mais j'ai pas d'être insupportable. Non mais je te dis, bah, il commence euh, au mois de juillet. Bah, peu importe que je écrit sur. Lui, moi j'ai besoin de le savoir. Bon, bon, Quand est-ce est qu'il commence le il film Il a pas déjà commencé Vincent, si, je si. Ah notes. je croyais. Je prenais des et oui, comme tout le monde, je prenais l'atout. Voilà. Mais pour répondre à ta question, j'ai fait cette proposition sur lui en expliquant de manière cohérente pourquoi je voulais les 500 euros. Il y a écrit parce que lui me l'a demandé. À quoi adresser 2500 euros Je ne l'ai pas en tête, mais dans le petit bouquin, ça guette. C'est est pas cher, 2500 euros voilà. pour un film. Bon. Et Pourquoi tu demandé de Comme, comme j'ai fait cette proposition, ben je, je te dire après. Comme j'ai fait cette proposition, dans mon esprit, chacun fait ce qu'il croit dans la face cette proposition. Ça ne m'en regarde pas. Les gens, s'ils pensent que c'est important, ils ont qu'à donner les sous. Voilà. S'ils pensent que c'est pas important, ils n'ont pas de sous. Il y a même des gens qui m'ont dit, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'argent, et des gens qui m'ont dit sincèrement. Je ne veux pas donner d'argent à Ulule, je te donne à toi. Et je ne rien à Ulule. Donc j'ai pris un carnet, c'est pour ça qu'il y a 200 euros en plus de gens qui me dit. tu n'as pas peur de les culpabiliser, les gens, en leur demandant à travers Ulule de l'argent C'est leur première c'est C'est parce que ça vient d'une histoire avec ta mère, et voilà, on se retrouve tous culpabilisés à ne pas donner d'argent. Alors, très sincèrement, attends, moi je réponds aux questions d'ordre. Je n'ai jamais reproché à quelqu'un de ne pas. À... De... Ah non, pas tu ne pas... ah pas... ah leur reproches pas, mais non. les gens. Ont... S'ils si donnent bien. de l'argent, c'est pourquoi, en fait mais Puisque de toute façon, mais tu feras ton film. Hein. Ouais. C'est pourquoi C'est leur. Excuse-moi, c'est la... leur c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Ils font ce qu'ils croient devoir faire. Ce qui est intéressant dans ce projet de film tel que je le vois, il y a un texte que j'ai écrit, il continue de dialoguer, que CC a lu, que, bon, que Dominique a un petit peu lu. Il y a un texte que j'ai écrit. Bon. Ce texte, il existe. Après, chacun de ce texte fera ce qu'il croit devoir en faire. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et, pour les Et les politiquement. Images aussi. Ben pour les, alors pour les oui. images, c'est encore ah, plus clair. Ça le qui texte, que, le, le film que vous, que vous avez vu un peu en trucage, excusez-moi, un peu. Bon, bah, CC a dit le texte qu'on a un peu répété à la maison. Hein. J'ai un peu répété avec elle. On a dit ce texte. Euh, Marc, a tourné, Marc a tourné et et Roger a tourné et Roger m'a dit à un moment. On te voit tu vois dans l'image. Et puis moi aussi je tournais et Camille tournera aussi la prochaine fois. Donc tout le monde tourne et ce qui est intéressant c'est que justement chacun fait alors moi je trouve que la de Roger elle m'aime beaucoup mais c'est secondaire. Même si elle ne me mouvait pas, je le passerai quand même. Chacun fera ce qu'il veut de ce tournage. Et la question de l'argent, c'est pareil. C'est ça qui est intéressant. Les gens feront ce qu'ils veulent de ma de votre, proposition. De ton argent. Non. Alors, ah je oui, répète, l'argent qui sera je recueilli. L'argent qui s'est recueilli, j'en rendrai compte à l'Assemblée Générale pendant le tournage et on décrétera ce qu'on fait de cet argent pendant l'Assemblée Générale du tournage. Est-ce que tu fais 500 euros si jamais tu n'obtiens pas les 2500 Alors, ce que m'a dit M. Hulule, c'est que si je n'ai pas les 2500 euros, M. Lul rend les 500 euros à la Cour. les contributions. Moins 100% ou pas non, non, non, alors, j'espère que non, j'avoue bah, si que c'est enfin. pas non Logiquement, je ne comprends pas pourquoi il le ferait s'il récupère les 7%. C'est évident qu'il récupère les 7%. Donc, donc en fait, fait, fait. Ça vous, je suis naïf, je ne pas demandé. Ah ça... Alors, ah euh, non, je pourrais des Marxiste. Sérieusement, hein. je ne crois pas. Moi, je voudrais. Sérieusement, je ne crois pas. C'est ça, qui est abusant. Non, il rend l'intégralité de l'argent. Je ne suis pas sûr de ça. Moi, je voudrais dire quelques mots. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de faire une sorte de taxe sur l'échec que sur la réussite. Oui. Parce qu'il y a quand même plus de crowdfunding attends, qui ratent tu... que des crowdfunding bon, là, qui a réussi. Moi, me... bah, si j'étais élu, je prendrais du fric ouais. sur les sites ne sais les pas, ça évident. <rire> Stéphane. <du> <rire> puisque tu me poses cette question, j'y réponds. Je ne suis pas solidaire du nul. Ne ça, ça j'ai bien compris Je leur dirai euh, ce que j'ai ressenti dans mon propre entière. Et je leur suggérerais effectivement de taxer les 7%. C'est-à-dire tout, tout, tout ce que je ressens, mais vous pouvez faire pareil, hein. c'est hein, pas moi pourtant. Moi je, je, parle, moi, je, je, parle, je parle en mon nom, je parle en hein. mon nom, je n'ai jamais parlé au nom de la collectivité, je parle en mon nom. Pierre Mélenchko aussi parle au nom de l'état d'urgence. Vous pouvez en parler au votre nom. Moi en mon nom, je, je ferai part de me ressentir. J'ai déjà commencé à écrire sur Lul. Il y a une page qui s'appelle L'état de notre urgence, mes rapports avec Lul, où j'explique les rapports que j'ai avec Lul. Et je pense que M. Lul, d'ailleurs. Je, je pense qu'ils s'en fout. Je euh, ne euh, pas qu'ils s'en fous oui, ça n'a pas d'importance. Mais je fais ce que je. Voilà, avec ma proposition. Pourquoi tu dis Monsieur Ulule bah, il n'a pas de nom. Hein. Moi, il y a Antoine, il y a Antoine ou Bill machin qui m'écrit. Crois-tu que c'est un euh... Monsieur Je ne sais pas. C'est peut-être un ordinateur. Mais attendez-moi. Oui, vas -y, vas -y. Je, voudrais, ouais. je voudrais essayer de dire quelques mots sur le, le sens de ma présence ici. Euh, J'ai euh, connu Pierre dans les euh, dans les assemblées générales de nuit debout. Et euh, je te remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette, à cette réunion, à ce projet, parce que je retrouve là vraiment euh, ce, qui faire, ce qui me semble faire la force euh, de Nuit Debout. Ouais. Et euh, c'est-à-dire que il y, y a le mythe de l'égalitarisme, qu'on soit tous à égalité, mais moi je pense qu'il faut et en tout cas c'est le sens de ma, de, de, de, de ma participation je pense qu'il faut absolument euh, catégoriser, rétablir au moins deux catégories. C'est-à-dire les acteurs et les spectateurs. Et ah, moi, je vous dis que je n'ai absolument pas envie d'adhérer à quoi que ce soit. Absolument pas tu envie. fais la troisième catégorie Non, mais je n'ai absolument pas envie de devenir actionnaire d'une société anonyme, ou d'adhérer à un parti, ou de, à Ulule, ou à, à, à quoi que ce soit. Je suis, là, je, je suis là vraiment en tant que spectateur, et je pense que c'est ça. C'est ça qui est bien, et c'est ça qui fait, faisait la. Fait, la force de Nuit Debout, c'est-à-dire que la majorité, c'était mon cas, mais je crois que c'est la majorité des participants à Nuit Debout, c'était des touristes, c'est-à-dire des gens, l'immense majorité des gens qui ils passaient, ils passaient par là, ils restaient pendant une heure, pendant deux heures, ils écoutaient, et puis la, la majorité ils intervenaient. Ils disaient, moi je suis jamais intervenu dans une dans une assemblée générale de Nuit Debout, ni pendant deux, deux minutes, ni euh, pas excuse-moi, je n'ai pas compris. La majorité, pour toi, ils intervenaient. — Non. Ils passaient, ils écoutaient, ça leur plaisait, ils revenaient, euh, mais euh, voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on... — C'était une se... espèce de, de spectacle vivant, oui. euh, d'une voilà. rencontre, quoi. Voilà. Non mais c'était vraiment, enrichi je pense que c'était vraiment en enrichissant. Moi j'ai appris, d'abord j'ai connu... Euh, bon, du peuple en plein air. Voilà, peut-être qu'on s'est croisés, bon, on ne bon. se souvient pas, pas de ouais. la tête de tous, peut-être qu'on s'est croisés plusieurs fois euh, sur la place de la République. Euh, Pierre, je l'ai connu, euh, je ne te connaissais pas du tout, je t'ai connu euh, place de la République. As, on a discuté, tu as expli et, et, et, expliqué, tu as essayé, je pense avoir compris euh, en quoi tu as intérêt, en quoi, pourquoi, euh, pourquoi tu participais avec, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il y avait de positif dans Nuit debout et dans les assemblées générales de Nuit debout, et je pense de toute manière, alors il y a des hauts, il y a des bas, de toute manière, ça continuera et ça recommencera sous la même forme avec tous les participants. On dira, ce, on continuera à dire, les participants continueront à dire ce qu'ils pensent les uns des autres. Pierre, J'ai entendu Pierre dire beaucoup de mal de Ruffin, bah, c'est... Je pense que c'est en même temps le droit de Ruffin d'avoir euh, euh, euh, fondé, euh, d'avoir participé à la, à la Fondation, euh, d'avoir participé à Nuit debout, et puis euh, en même temps euh, le fait d'un certain nombre de participants bah, de Nuit debout euh, dire le plus, tout ce qu'ils pensent de mal euh, de Ruffin. Euh, voilà. Après, bon bah c'est la contradiction. Euh, après, les gens ils supportent le, la contradiction. Ils ont le sens de la contradiction, ils ne l'ont pas. Bon, ben ça c'est leur problème, euh, mais euh, voilà, donc c'est ça qui veulent. En tout cas, indépendamment faut. des personnes, ce que tu trouves ici, ou dans la proposition de Pierre, c'est le fait qu'on soit à la fois acteur et spectateur, et passe bah, bah, non pas soit l'un soit l'autre. Non, non, moi je ne suis pas acteur, non, non, mais oui, il y a de l'être Non, non, pas oui. Oui, pour ben, si Non Il y a quand même des acteurs, il y a Camille qui est, est l'actrice, voilà. Voilà. moi aussi, parce que bon, il bon, est devenu je lui ai demandé, mais après, c'est pas non plus exactement mon problème, tu vois. Il y, y a des acteurs dans le projet d État d'urgence qui est Camille, moi, Ah, c'est cette... limitant, ça. Non, non, c'est pas limitant. Qu'après, des gens décident de ne plus être acteur. Camille peut décider de ne plus être actrice. Je peux décider de ne plus être acteur. les gens peuvent décider tu de ne plus être fait. acteur. Bien sûr. Ah oui, pourquoi pas. Et des Mais gens de, de l'Assemblée générale, bah, pourquoi J'ai déjà fait. De plus bah, être bah, euh... Bon, si tu me demandes, j'ai déjà. Pour répondre à ta question. Euh demander d'une manière assez énergique. Je ne sais pas, Bernard, pour en témoigner s'il en dit. Après, on peut dire c'est un truc d'acteur. J'ai demandé à ce qu'un euh, qu tournage prenne une autre, une autre... Enfin, je me suis opposé, voilà, carrément, par exemple, parce qu'on met des barrières. Bon, ça n'a pas été filmé, mais ce n'est pas de mon fait. Moi, je voulais que ça soit filmé. Bon, la personne n'a pas voulu filmer ça, tant pis, c'est de son regard. Donc, je... je, je, je, je non. Je, je ne sais, je, moi, je n'ai jamais dit que j'étais un acteur. Moi, je serais l'acteur de, de ce que j'ai écrit. Mais ma fonction d'acteur ne consiste pas à obéir à moi-même et à obéir à un texte. Moi, moi je n'ai jamais voulu que les acteurs m'obéissent et obéissent à des textes. J'ai fini grâce à cette psychologue qui m'a dit un jour, je ne comprends pas tout, mais quand vous allez chez le boulanger, vous, vous lui demandez acheter du pain. Donc si vous voulez travailler des acteurs, il faut leur donner un texte. alors Après, je lui ai dit, ben, c'est très bien, je vais écrire un texte fait, il n'y a pas de texte. Ça, c'est écrit. Elle m'a dit, oui, c'est un texte, voilà. Mais j'ai fini par, par comprendre ça, effectivement, qu'il fallait bien un lien de communication avec les gens. Donc, ok, je prends des acteurs dans ce film. Mais s'ils ne veulent plus être acteurs, c'est pas moi qui vais les pousser à rester acteurs. Ben, ça, je crois pas. J'ai tous les défauts du monde. Et si quelqu'un, dans l'Assemblée Générale, pendant ce tournage, veut devenir acteur, c'est pas moi qui l'empêcherai. Ah, c'est ça dit. C'est pas... Oui, pas moi qui l'empêcherai. C'est ça le dispositif. C'est ça, c'est vraiment ça En fait, ça que en fait on crée un dispositif voilà. pour détruire le dispositif. Exactement. Et quand on parle de, de ruffin en mal, c'est bien parce qu'on s'y intéresse un minimum. Mmh. Et, et si on se dit acteur, c'est bien aussi pour pouvoir ne pas se le dire à un moment donné. Et si on est ici, c'est aussi pour... Pouvoir dire à un moment donné non aux catégories. Oui, ou en tout cas oui à une catégorie qu'on a envie de mettre à un moment donné mais, mais ce... parce qu'on a envie de l'enlever la fois d'après. et ceux qui ont envie d'être spectateurs sont les bienvenus aussi. C'est le, leur histoire, c'est pas la mienne. J'ai pas d'opinion. Je mets pas ça besoin dans l'entrée en demandant « ou alors si j'en mettrais peut-être Et ce un... sera ça, place de la République euh, Non, j'ai dit, dit que le tournoi aura lieu place de la République, mais je n'ai pas dit laquelle. Et je n'ai pas dit laquelle, Et en plus de ça, par le verbe, la place de la République, ça peut être une cave, ça, ça peut être, plein de choses, la place de la République. Oui. Je ne vois pas pourquoi la place de la République serait la place de la République. C'est encore un truc qui n'en.. Et déjà aussi, au oui, du cinéma, le, le cinéma est mort. Et ça fait déjà quelques années. Et, enfin, oh, mais non, mais il finit de mourir. C'est non, son non, pas du tout. Le cinéma est, est mort dans le sens qu'avant c'était et les salles de, des théâtres cinématographiques. Maintenant, les gens, la majorité du temps, ils regardent des longs-métrages sur leur ordinateur, euh, ils regardent du streaming, euh, petit à petit, même, ils s'équipent, ils, ils se mettent des écrans, des vidéoprojecteurs chez eux pour ceux qui ont de l'argent. Donc, la, la, Mais c'est ce qui avait été décrit par René Clair parce que René clair il n'a pas fait que des films, il a écrit aussi sur le cinéma. Le cinéma est mort, en, en tant que salle de spectacle. Oui, euh, mais pas en tant que cinéma. Oui, mais... Non, mais non, justement, ce qui est en train non, de se passer. Ce, ce, pas, est... ce, ce, pas qu pas ce qui est en train ah, de se ah, passer. Pas pas ce qui est en train pas forcément. Parce que le dispositif fait. Et les moyens de production le cinéma non Là, on du du cinéma. Exactement. Le cinéma, c'est c'est pas est un espace. Eh oui. bien, on répète. C'est pas parce qu'on répète. C'est hein, quoi, quoi ta définition du cinéma De toute façon, je j'ai répété, Camille. Enfin, tu pourras témoigner si tu as envie d'ailleurs. Non, mais c'est pas la question de répéter ou pas. Parce que si tu disais du théâtre, il faut avoir répété, savoir répéter. C'est quoi, pas, quoi, sens. Sens. Euh, je, je... quoi ta définition du cinéma Ah non, mais c'est le cinéma. Parce il y a des affirmations comme le cinéma est mort. Ça veut dire que le cinéma peut peut-être remettre un jour, justement, s'il commence à mourir enfin. Personne ne détient le cinéma. Personne <coughs> ne peut affirmer bah, moi, le cinéma, que est cinéma est mort, le, le cinéma, cinéma est... en vie. Euh, le moi, est le est un, cinéma, un, ça, ça, ça, ça naît avec, euh, avec le nickel odéon c'est-à-dire l'idée de faire un dispositif où on plonge les spectateurs dans le noir, et où on paye euh, un tarif d'entrée qui correspond à une demi-journée de travail, euh, où il y avait quelque chose qui va être relativement constant, où le financement des films va se faire avec cet argent qui est amené par les spectateurs, à partir du moment où tu enlèves le dispositif, où tu mets les spectateurs de son en noir, à partir du moment où les spectateurs ne sont plus assemblés, à partir du moment où le tarif est complètement dégagé de, de, de, de, de la, de la demi-journée de travail, on est dans une histoire... Qui n'est plus celle du cinéma. C'est une autre Mais histoire. Ça ne veut, veut pas dire. Oui, non, je parle d'un dispositif voilà. qui commence en 1905 qui, qui disparaît, et qui disparaît dans les années 80 à peu Mais près. Non, je dis que l'histoire du cinéma est finie dans une certaine mesure. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui ne soient pas faites. Euh, qui euh, se réfère au cinéma comme non, de la peinture non, cinéma pas fini. Non. et d'ailleurs ce qui est très intéressant avec l'argent c'est justement les frères Lumière euh, mettent au point euh, un certain nombre de choses et ils veulent et ils veulent euh, et non, ils veulent de l'argent et c'est justement parce qu'ils ne gagnent pas d'argent qu'ils abandonnent tu fais en quelle année là, Et il retourne à la photographie. Et Moi, après, comme... justement, comme... le cinéma des passe des à autre chose. Que... C'est ça qui est intéressant. Non, parce est que, que le cinéma, si tu vires lumière, si tu vires aussi médias, si tu vires les premiers, si tu, le cinéma commence avec un système forain, dans lequel il y a des pépites, euh, tu, tu, tu, pas, de pas, pas, tu, tu peux pas... Le système forain, Oui, d'accord, mais justement, à partir de la salle, ça change. Oui, À un moment donné, tu es obligé de... À ce moment-là, tu commences à mettre le modèle artistique c'est ce que tu fais, tu vas en exclure ou pas. Là, on peut en discuter, parce qu'après ton système là, de, de cinéma dans les années 70, il y a aussi toutes les tentatives pour exploser le cadre, pour exploser la salle de cinéma, et c'est aussi du cinéma. Le cinéma est mort Non, il n'est pas mort. Ça dépend simplement si tu t'intéresses qu'à un gros film précis Quand tu vas oui. me dire, le film, et il y a encore. des films dans années le 70. Moi, je trouve que le cinéma c est c est Si tu veux, la pellicule... C'est pour ça, quand on a fait le télé vocal, moi, j'avais dit à Richard, si tu veux avoir de l'audience, diffuse dans les bars, parce que pour moi L'idée du cinéma réel ou, ou d'un spectacle visuel, c'est d'avoir de, des spectateurs. C'est en ça qu'on n'est pas du tout d'accord avec Pierre, parce que moi je ne suis pas dans la recherche d'une audience, mais j'estime que quand moi je fais des images, lui il écrit des textes, et il met ses textes en images, parce qu'il sait que les bouquins ça se vend moins bien. Mais non, c'est pas et, pour ça. Non, mais quand même. Non, c'est pas pour ça. Pour ça. Pas pour non, fait moi, parce je que... Si c'est solitaire, c'est tout, tout ça que ouais. écrire. Mais au moins, avec des bah, films, c'est vivant. Du du quand j'étais enfant, j'ai fait du cinéma d'animation. Oui, mais je Donc fais toujours euh... des films avec des gens. Voilà, quand pas film, il fera du cinéma jusqu'à sa mort. Hein. C est c est pas, il fera du cinéma quoi qu'il arrive, que le cinéma soit vivant ou pas. Euh, D'ailleurs, c'est très beau quand tu es dans ta cave et que tu t'éclaires à la lumière d'une bougie. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau. Oui, bon. Et c'est ce qu'il ce qu y avait de plus simple. Oui. Et c'est ce qui renvoie le plus à ce que tu es. C'est la première fois que les gens du cinéma veulent filmer une bougie. Ils jamais Pierre, il se lève le matin, le cinéma commence qu'est-ce Qu que tu veux c'est ça le cinéma de Pierre et il continuera tout seul à oui, se fêter plus, et ce sera son cinéma. Ouais. En même temps, fait ouais, mais en il faut couper, En réalité, par rapport à Pierre, pour reprendre ce qu'il disait, ce film-là est exactement dans la continuité de ce que fait les films de Pierre, le public. Donc, si tu veux, ce film là n'est pas différent des autres films. Ensuite, si tu veux, il y a, par rapport à Pierre, ce qui est intéressant, c'est qu'il décide involontairement, Je précise la chose, euh, une conception du cinéma. Parce que si tu veux ça, tu tester, par exemple, si tu parles du principe une époque, si tu considères être réalisateur, c'est-à-dire si tu décides quand même de fumer la caméra, qu'est-ce que tu filmes À partir du moment donné où il décide jamais de il y a une époque, par exemple, un monsieur qui filme, à partir du moment donné où il y a des pierres dans le film, tout film dans lequel il y avait pierre était un film de pierre. Ce qui casse complètement le dispositif de la notion d'auteur, qui n'était pas du tout dans une notion d'auteur. Après la question de l'argent mais de le récupérer, c'est parce qu'à un moment donné, bah, je pense que bah, c'est bien aussi de dire que des gens qui travaillent gratuitement sur les films puissent hein, aussi un moment d'être rémunérés. C'est-à-dire que comme monsieur bah, c'est le film.. Pourquoi C'est pour acheter un manger. D'accord Je comprends. Donc, si tu veux arrêter, on revient à un dispositif si métrique, si tu veux, de recherche, de financement, etc. Et après, ah, une des caractéristiques de c'est qu'entre le, le projet initial est le est le le projet est le et l'évolution, ah ouais, voilà. ensuite, si tu veux, le oui. projet complètement. Le projet déclaré, c'est sur, euh, sur, sur la, sur la de République. Ensuite, ça devient U, et à la fin, ça sera le projet qui était initial. À la fin même, ça peut finir, ou à la limite, vous voyez voir que ça commence à... Si, par exemple, il est à ce que filme oui. Je monsieur depuis heure, ça fait déjà une heure sur 24 ans. Donc, à la fin, quand oui. il aura l'argent, il aura déjà fini. -tu pas de pas Après, c'est ce type de mécanique. Ouais. Ouais. Mais ouais. l'argent est important, le sur le le sur les on est la différence. On je pas le comme oui, mais après, C'est a besoin d'argent Soit vous donnez un gros flux, soit vous perdez tout. En fait, on a besoin de. C'est pas que c'est pérenne ou ça pérenne Mais chacun. C'est le système tel qu'il est possible. C'est ce qu'il est quand même. Oui, mais on ne peut pas faire. Parce que moi, je ne perdais pas que quand même. C'est idiot l'idée de vouloir remettre en cause le pouvoir l'argent. L'argent, c'est ce que tu en fais. L'argent, à la base, ça compte. Non, ça ne pas. C'est ce que tu en fais. C'est comme si j'avais un projet qui est en vertu de la voiture. Il n'y a pas de corruption, déjà, bah oui. c'est négatif de parler de corruption. L'argent, c'est la... tu pas, as pas, fait non, tu vas respecter oui. ton oui. idée de l'État. Oui. si tu euh, parles cette notion d'argent, tu oui. peux partir oui. oui. sur un jouet qui sera oui. totalement oui. oui. oui. oui. oui. oui. oui. oui. Moi, je ne trouve pas de l'argent c'est de l'argent l'argent C'est la Non, mais je ne suis pas contre pour autant. Il m'a dit un peu comme vous. Tu vois ce que je veux dire Je ne comprends pas. Ta notion de corruption, elle est diabolisée. Ben, moi je le vois dans le monde professionnel. Et, et moi aussi je le vois dans le monde, dans le monde professionnel. As pas as pas non, tu n'as pas d'argent Non, c'est parce que pas. je veux dire que je ne vois pas de gens qui dans se battent systèmes, pour avoir une place plus près de la du directeur de <rire> manière à monter plus ouais. vite et tout ça, c'est bien c'est ton point de vue, hein, je sais pas c'est ton vécu, de expérience, de ton vécu mais, mais bon, bon l'argent je, je trouve qu'il est formidable, est dans la mesure où ce que tu fais de l'argent tu te parles de l'argent et non pas l'argent qui te parles de parce que tu vois, t'as des gens du pognon tu en as d'autres, ils en font une tronche rose je c'est un euh, de... une liberté, c'est quelque chose qu'il faut. Ah, c'est bon, bon. pourquoi je demandais combien valait son urgence et qu'est-ce qui ferait de l'argent. Il me répond c'est l'argent, c'est le fil. Mais il faut qu'il y ait aussi la co-offre, c'est ça. C'est bien du parti Mais c'est pas l'argent qui va la liberté, c'est le fil. Donc, et et est ça, est est si nous, on on n'est pas est à l'écologie ah, du ouais. jeu en quelque ouais. ben. Bah, euh... Les gens que je connais ils vont dire qu'ils sont envers les quilles ouais, de oui, je sais pas c'est possible. C'est comme le parc, c'est comme le oh, parc. Le parc est un peu C'est un débat. C'est vrai. Là, c'est les petits groupes. C'est la fin. C'est un peu la fin de l'assemblée qui va s'éparpiller. Comment un renouveau. Après les grandes assemblées, les petits. C'est les commissions qui travaillent. La commission. Non, mais d'abord. Non, mais grosse non, non, je pas, je <rire> coupé, je de non, <rire> que non, non, il faut que non, non, non, non, non, non, non, que non, non, non, non, non, non, non, non, non, Est-ce que non. Tu peux préférer faire bien. Mmh. Oui, elle Est-ce que, est que tu conclues euh... Voilà. Est-ce que tu peux <rire> conclure <rire> Non mais après on peut aller acheter des bières et les apporter ici. On peut demander à, à... à ouais, Attendez-moi Dominique, a... de, de toute façon, le un un dispositif va se déplacer ouais, ouais, et des... il va, va finir. Non, non, non, mais c'est je, je Et comme ça, le barman pourra Non, mais c'est pas moi parce que, de toute façon. Non, mais c'est pas grave. Moi, je que je voulais faire des conférences gesticulées, Je te prends deux secondes. Justement, euh, le, euh, le, le, le dispositif le fait que ce qu'il en fait, ça. Bon, le dispositif, j'aimerais bien qu'il fasse qu'on puisse dire à ah, tout le Alors, soit, comme il propose, on fait un bistrot et on boit un petit café parce que moi je ne bois pas d'alcool, soit on reste ici en sous-groupe, mais on attend que Maître Merechkovski essaye de me Mais oui, justement, c'est pour l'embêter. Je sais pas. Il n'y a plus d'esclaves, c'est pas même des les les la même chose. C'est au direct que je suis en train Non, Non, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Mais mon but, je vais essayer quand même d'organiser. David, je viens de demander les ondes de la poésie. Je vous rejoins. Je veux une conclusion. Pourquoi tu veux une conclusion Je ne veux pas faire ça toute la nuit. Je pas de... je ouais. café, sympa, bon hein, mais je euh... te pose une question parce ah, que oui. pourquoi tu as ah, <FRESSE> ah. mis ça en vote de manière informelle ouais, bon. Bernard pourquoi tu un... veux une conclusion ah, tiens oui. filme une fois l'entendre Bernard pourquoi ah, tu psychedel. veux une chose... conclusion mean. attends une fois que Pierre l'a filmé Bernard pourquoi tu veux une conclusion Bernard pourquoi tu veux une conclusion Bernard, pourquoi tu veux une conclusion il veut un générique de Bernard, pourquoi tu veux une conclusion Bernard pourquoi, Bernard, pourquoi tu veux une conclusion <rire> Bernard, pourquoi tu veux une conclusion ah, Bernard, <rire> pourquoi <rire> <rire> tu veux une conclusion Bernard, pourquoi tu veux une conclusion On va au rat. Oui, on va au rat pour faire de la...